Je m'appelle Kylian, j'habite dans les cités qui sont Orients. Tous les matins, je viens m'entraîner dans cette espace Ça faisait un moment qu'on attendait ça ici, et voilà, je suis content. Vous êtes voilà Aujourd'hui, c'est important que nous puissions mettre à la disposition de la jeunesse et à la disposition de tout un chacun de tels équipements et qui fassent en sorte que nous ayons une jeunesse dynamique, une jeunesse motivée. La Guadeloupe nous regarde, la jeunesse nous regarde et nous devons être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Heureux, fier, euh, ému. je dirais encore, euh, je suis toujours dans un rêve. Je n'y croyais pas, malheureusement c'est la réalité. Ils m'ont rendu hommage euh, à mes exploits sportifs, à l'homme que je suis, à l'homme que je serai demain matin aussi, parce que je ne changerai pas. Je suis fier d'avoir représenté quand même la Guadeloupe, le sud bastère enfin, la, la Guadeloupe tout entière, et surtout ma région qui m'a beaucoup apporté, et je dirais euh, à tous les jeunes de garder le potentiel qu'ils ont, quelque soient intellectuels, sportif, et je pense que l'avenir nous, nous, nous dira de quoi il en est. C'est une volonté que nous avons depuis quand même quelques temps, de pouvoir reprendre tous les complexes sportifs, de les rénover, de construire encore d'autres. Le stade de Port, lui, sera reconstruit. Nous avons un domaine à Saint-Claude. Nous sommes en train d'acheter les terrains de, du gymnase Didier Dinard. Nous avons fini les travaux de la CD. Nous avons le carmel à faire. À Marie-Galante, nous avons encore des travaux, euh, surtout à Saint-Louis. Nous avons aussi à Vieuxfort, rénové le complexe sportif. Donc c'est sur tout le territoire, nous avons décidé effectivement actuellement, comme le COVID empêche qu'il y ait de, gros, de grosses manifestations, investir un maximum sur tout ce qui est infrastructure sportive dans les communes. Nous avons rencontré, ça c'est important, les présidents de comités et ligues pour pouvoir avec eux mettre en place, mettre en place, je le dis, un contrat emploi jeune de manière à ce que les ligues et les comités portent ces contrats. Financé par la région et le département, et mettre à disposition des communes ces jeunes sur les complexes sportifs. Former un maximum de jeunes et les mettre à la disposition des jeunes, c'est une volonté et je mène ce projet à terme.